Tuer quelqu'un, ça c'est pas bien. Faire un massage, ça c'est bien. Taper un chien, pas bien. L'égalité salariale, ça cool, ouais. Faire du vélo sans les mains, c'est la gorge d'un passant, vendre des enfants au marché noir,